Depuis les dix dernières années, avec Alvéole, on a aidé des dizaines de milliers de personnes à tomber en amour avec les abeilles à travers notre programme d'apiculture urbaine. Ce qui est fascinant avec les abeilles, c'est tout ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'environnement. Les abeilles captent plein d'informations sur les zones qu'elles visitent en collectant des échantillons sur chaque fleur qu'elles pollinisent. Quand on analyse les abeilles, le miel et le pollen, on peut savoir exactement les fleurs que les abeilles ont visitées dans un rayon de 5 km autour de la ruche. Et on peut savoir la santé de la colonie et leurs chances de survie de l'hiver. Avec des ruches maintenant au Canada, aux États-Unis et en Europe, on a accès à une foule de données sur les abeilles. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là pour être capable d'aider les pollinisateurs à travers le monde? La solution, verdir les villes. Les entreprises peuvent rendre leur espace de bureau beaucoup plus intéressant avec des fleurs qui sont bonnes pour les abeilles. On utilise les recommandations de plantation qui sortent directement des analyses de leurs ruches. Au fil des ans, les entreprises peuvent mesurer l'impact positif de leurs actions et les données peuvent ensuite servir à la recherche scientifique mondiale sur la protection des abeilles. Les pollinisateurs sont responsables pour un tiers de tout ce qu'on mange. Malheureusement. Leur population est en déclin à l'échelle mondiale et c'est largement dû à la perte d'habitat. On doit absolument les protéger. Saisissons cette chance pour qu'ensemble, on fasse une différence.